Alors, je vous avais annoncé une troisième vidéo, ça ne va pas être la plus facile, je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est la question de savoir sur quoi vous allez être évalué. Qu'est-ce qu'on évalue exactement Qu'est-ce qu'on note Dans votre épreuve écrite, il euh, y a beaucoup de représentations qui nous empêchent de, de, de voir en fait ce qui est vraiment important. On pense que, que c'est une sorte de test et c'est beaucoup plus complexe que cela. La première chose qu'on fait évidemment, c'est la maîtrise de la langue, ça c'est pas une nouveauté. Il faut que ce soit écrit dans un français correct, et c'est pas donné à tout le monde, donc il faut s'entraîner bien sûr. Ça date euh, du collège et ça continuera jusqu'à la fin de la vie, mais ça on vous demande une maîtrise de la langue tout à fait correcte du niveau de, de, de fin de secondaire, du niveau d'entrée à l'université. Là où c'est important, c'est les mots que j'ai mis en gras, lire, analyser, interpréter. Comme vous voyez, on ne vous demande pas de redonner des connaissances sur un texte. On vous demande de les analyser, de les interpréter. Tout ça, ça suppose que vous sachiez expliquer ce que vous pensez. Expliquer ce qu'un auteur a voulu dire ou faire. Et non pas redire. Donc vous, vous êtes en train de montrer, de démontrer, de faire des démonstrations, des explications. Et cette manière de présenter les choses c'est un entraînement qui se développe pas seulement en français mais aussi en histoire géo, en mathématiques et dans toutes les autres disciplines. On a, bien entendu, on a, on, on a une certaine quantité de connaissances à avoir, hein. c'est la culture littéraire, d'accord, okay, elles apparaissent, mais ce n'est pas, pas l'essentiel du travail puisqu'il faut avoir intégré tout ça dans un raisonnement qui, qui, tient, qui tient debout, Donc ça, tout ça, l'analyse et l'interprétation. Euh, est à, ne doit pas être confondue avec une, une sorte de récitation. Là aussi, donc là je, je ne fais que citer les programmes, hein. il y a l'aptitude à construire une réflexion. Donc Votre réflexion est construite, c'est-à-dire que finalement vous êtes, vous êtes un bon mathématicien en quelque sorte. Vous prenez appui sur des textes et vous faites une démonstration. Et bien entendu, vous nuancez votre propos. Vous n'êtes pas en train d'asséner des soi-disant vérités sur un auteur, mais vous prenez en compte les, les, les points de vue euh, différents qu'on peut avoir sur un auteur. Donc euh, on peut très bien, par exemple, défendre une certaine interprétation du poème euh, à une passante de Baudelaire, montrer qu'il y a par exemple une dimension tragique dans ce texte, mais on doit être capable aussi, aussi par exemple, éventuellement de réagir à une question qui dirait « Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une dimension légèrement satirique, par exemple ?» Et là, il faut, faut réagir à ça, d'autres points de vue que celui qu'on a pu avoir en classe. C'est-à-dire que vous avez une réelle interprétation, une réelle appropriation. Ça, c'est pour l'épreuve écrite. Je passe à l'épreuve orale. Alors là, j'ai un grand tableau qui est un petit peu indigeste. Mais euh, je vais quand même pointer les éléments les plus importants. C'est que finalement, il y a quatre éléments. C est, c est, ils sont là. Euh, donc, vous avez deux points rien que sur la lecture. Donc, quand on vous dit que vous devez lire un texte, euh, il ne faut surtout pas imaginer qu'on vous demande de lire comme vous le lisez en classe. Ce n'est pas juste lire comme en classe. C'est vraiment une lecture expressive d'un texte connu. Donc qu'est-ce qu'on attend C'est que non seulement vous parliez fort, mais qu'on comprenne ce que le, le, le sens, l'intention de sens. Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous faire comprendre Et ça, vous l'adressez à quelqu'un. Vous le regardez. Vous, nous, vous dites à quelqu'un, voilà ce que l'auteur a voulu nous faire sentir. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas juste une, dire une, un déchiffrage du texte, c'est vraiment adresser à quelqu'un qui vous regarde, vous entraînez à faire ça, entraînez-vous à lire en regardant la caméra et en regardant si le sens du texte est réellement passé. Bon, pour l'explication, vous voyez qu'on vous demande d'avoir bien compris le texte, d'analyser, d'interpréter le sens principal du texte de vous appuyer sur des procédés, des savoirs linguistiques, et puis d'être tout le temps en train de citer le texte, c'est ça, les références au texte. Voilà. Vous devez aussi, bien sûr, vous exprimer euh, correctement, et puis euh, montrer vos capacités à, à communiquer, à regarder les gens, etc., etc., Bon, les, les savoirs linguistiques, bah, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de citer un extrait du texte, vous vous, vous dites aussi, par exemple, ce que c'est. Là, je trouve un adjectif, là, je trouve un une, une prosopopée, si vous connaissez ce mot-là. Vous connaissez différents éléments linguistiques et vous les mobilisez avec pertinence. Et enfin, dans l'entretien, euh, vous voyez qu'il y a toute une, euh, toute une série de points ici qui apparaissent. Donc la présentation est synthétique. On ne vous demande surtout pas de réciter une fiche Wikipédia. On vous demande une expression pertinente, c'est logique. Euh, mais c'est une tentative d'entrer dans l'échange. Vous allez essayé d'échanger des, des idées, de, de, de, de parler d'une œuvre, de montrer tout ce que vous pouvez dire à partir de cette œuvre et tout ce que ça vous amène à dire. Voilà. Et tous les critères évidemment qui apparaissent ici sont des critères euh, qui montrent une certaine autonomie de pensée. Voilà. Votre lecture est personnelle, vous avez fait des choix de lecture, vous les expliquez vous dialoguez à propos de ces choix et tout ça dans une langue correcte en argumentant mais sans, sans, sans redire les arguments qui ne sont pas les vôtres mais vos arguments à vous et puis, euh, et puis montrer aussi que ça a un lien avec votre comme on dit l'expérience du monde et la formation de soi c'est à dire que ça vous a appris quelque chose vous en avez tiré quelque chose de cette heure, et ça c'est plus important donc vous voyez bien que ce qui est évalué au bout du compte c'est davantage votre capacité à mobiliser votre culture personnelle, à vous approprier une œuvre, à montrer tout ce que vous savez faire et expliquer à partir d'une œuvre, et non pas à réciter une série de connaissances sur une œuvre. Donc ça ça, ça, ça se prépare. Euh, vraiment, c'est très important de vous préparer toute l'année très régulièrement à dire ce que vous pensez sur une œuvre voilà, à partir de tous ces éléments ça commence à faire bien lourd tout ça vous avez quand même de quoi, euh, de quoi ici donc ce document vous l'avez désormais en entier puisque vous avez tout là dedans et euh, on va la sortir d'un petit test final pour être certain que vous ayez vraiment retenu les éléments principaux de cette, euh, de cette épreuve